Je m'appelle Naredine, je suis interne en médecine et fondateur de SchoolMed. Alors SchoolMed, c'est la plateforme destinée aux premières années de médecine. Ça leur permet d'accéder à du contenu ludique sous forme de fiches illustrées, mais également des vidéos en motion design ou en 3D. On a d'ailleurs recréé tout le corps humain en 3D pour avoir les cours d'anatomie les plus qualis possibles. Mais également des QCM, parce que lui, s'entraîner, c'est essentiel. Et enfin... On a un algorithme qui va permettre de suivre l'étudiant pour optimiser ses résultats et donc augmenter ses chances d'accéder à la deuxième année de médecine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour réussir sa première année de médecine, il faut être accompagné par une prépa. Sauf qu'aujourd'hui, une prépa, c'est plus de 6 000 euros, ce qui crée une fracture sociale. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne peuvent pas se le permettre et qui ne peuvent pas donc accéder à un accompagnement qui leur permettrait de devenir médecin. Schoolmed, c'est justement une plateforme accessible à tous, qui permet à tous d'avoir les mêmes chances de réussite et donc de devenir médecin.